Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors on sort du, du Conseil constitutionnel, euh, tous les trois, puisque nous avions euh, saisi, donc nos deux groupes respectifs, la France Insoumise et, et GDR, euh, nous avions euh, saisi le Conseil constitutionnel sur le texte, euh, le dernier texte Covid, euh, qui prévoit de pouvoir remettre des tests, demander de réclamer des tests aux frontières, je mets dis guillemets, parce que c'est un objet du, du débat justement, euh, s'il y a un, la circulation d'un nouveau variant euh, dangereux, euh, et, et où euh, s'il y a une tension hospitalière euh, dans notamment les territoires euh, d'outre-mer. Et donc nous contestions devant le Conseil constitutionnel, notamment la première partie euh, de, de, du dispositif, puisqu'il est prévu de pouvoir proposer, exiger un test s'il y a un nouveau variant dangereux qui circule et que vous allez sur le territoire national, donc y compris en Hexagone, et que vous venez des Outre-mer. Donc s'il y a un variant qui circule dans les Outre-mer dangereux et vous venez... Par contre, le cas contraire, c'est-à-dire un variant dangereux qui circule en Hexagone et vous allez dans les Outre-mer, il n'est pas prévu qu'on puisse vous réclamer un test négatif pour éviter de contaminer les, les Outre-mer. Bon. Et donc, il y, y a un problème. Il y a un problème, parce qu'en plus, c'était même pas, pas l'intention, j'ai l'impression, des sénateurs, oui, oui, quand ils ont ça discuté... Enfin, ça n'avait pas l'air. Vous avez l'air un peu paumé aussi, tout, tout ça va très vite. Euh, et puis, c'est la première fois que le gouvernement est obligé de, de céder, euh, de... de, de d'accepter tout ce que les sénateurs veulent finalement, parce que euh, je, sais, je vous rappelle qu'on avait voté contre à l'Assemblée et que c'est ce la commission mixte paritaire qui a remis le texte. Euh, voilà, donc on, est, on y allait tous les trois. Euh, Antoine Léonard a été très bavard, euh, il a parlé plus de... Il a dit bonjour, en fait il a juste dit bonjour. bonjour. Antoine, qu'est-ce que tu as dit Bonjour. Il a dit bonjour. Au revoir. <rire> Au revoir aussi. Et, et Emeline Kavididid, qui est une collègue du groupe euh, gauche démocrate et, et républicaine et qui est surtout élue à la Réunion. Euh, à ah, aussi argumenter. Tu veux euh, re reprendre un peu les arguments que tu as donnés veux... En fait, en, en tant qu'élu qu de la Réunion, je me sens particulièrement intéressée euh, par, le, par le recours, puisque le texte euh, tel qu'il est issu de la CMP est aux antipodes de ce qui était euh, prévu, de l'objectif affiché de protection des Outre-mer. On en est encore après deux ans euh, euh, de pandémie à réfléchir à comment protéger les Outre-mer du fait de la faiblesse du système de santé. Donc euh, malheureusement, rien n'a été fait pour renforcer le système de santé depuis deux ans. Donc c'était déjà l'objet de vifs débats à l'Assemblée. Mais le texte tel qu'il est sorti, finalement... Euh, montre les outre-mer, les montres du doigt comme étant des pourvoyeurs de virus. On en vient à penser que les variants dangereux ne pourraient survenir que chez nous et qu'ils pourraient envahir l'hexagone. Rien n'a été prévu dans l'autre sens. Alors bien évidemment, je pense que c'est une rédaction malheureuse que ça n'est pas du tout ce qui a été voulu mais dans les faits et au regard du texte final, c'est bien ce qui est retenu et c'est ce qui est écrit. Donc je pense qu'il faut pouvoir revoir la rédaction et c'est quelque part ce que l'on demande au Conseil constitutionnel du côté en en tablant sur la rupture d'égalité, de venir rectifier les erreurs qui auraient pu être commises en CMP. Alors du coup, ça a été très vite, hein 10 minutes, on a échangé, parce qu'il n'y bah, avait que ça à dire. Enfin, là, on vous a tout dit ce qu'on... C'est le seul a... point et du euh... texte qui était discuté, donc il n'y avait pas l'objet, effectivement, d'aller s'étaler pendant une heure. Et si as, tu as précisé aussi, et à juste titre, que jusqu'à présent, on a plutôt eu euh, des variants qui se développent sur le continent européen, on peut penser par exemple au variant anglais, il y avait eu à un moment donné le variant breton... Euh, et on n'a pas trop entendu parler d'un variant guyanais, Réunionnais, Guadeloupéen, Martiniquais, tout ça n'a jamais eu lieu. Donc y compris même sur la, la pratique du Covid, jusqu'à présent c'est plutôt l'hexagone qui peut être un danger pour les Outre-mer aussi parce qu'il y a plus de circulation, de passage... De de, de, de, de, de tourisme euh, aussi euh, qui fait qu'on peut se ramener des, des virus de partout euh, que, euh, que l'inverse que, que donc euh, tu as bien fait, enfin oui. Hugo l'a rappelé euh, devant le conseil constitutionnel et je pense que c'est aussi un argument qui peut plaider en faveur de... Bien. Oui parce qu'en fait il, il, là ils font des analyses aussi euh, et pendant tous les textes Covid en, en proportionnalité par rapport au but poursuivi, c'est toi qui a rappelé le, le, la notion du but poursuivi euh, et euh, ils se basent sur eux-mêmes, dans les décisions précédentes, hein, se basent sur euh, l'interprétation de la situation que fait le conseil scientifique. Et, et, et eux disent, bah, du coup, c'est proportionné. Parce que cette question de proportionnalité, elle est toujours interprétative. Ouais. Euh, évidemment. Donc, on euh, regard du contexte, des circonstances, euh, bon. donc euh, c'est aussi ça qu'on qu a rappelé. Et puis, pour dire un, un dernier point sur la tension hospitalière dans les outre mer c'est le deuxième dispositif. Hein. Oui. Euh, il n'est pas prévu qu'on puisse demander un test s'il y a une tension hospitalière en Hexagone. Bon. Okay. Si on renverse la voilà. rupture d'inégalité dans l'autre sens, voilà. bon. Euh, bon, je pense qu'il aurait été plus heureux qu'on ait un seul euh, et même alinéa, à, oui, oui. euh, à destination et à provenance, qui vise à protéger tout le monde de façon proportionnée et euh, non discriminatoire. Ça n'est pas la rédaction qui a été retenue. Bon, on verra d'ici à la fin Mais de la et semaine. Et puis en plus, c'est à double tranchant, parce que tu peux te dire. Euh, s'il y a une tension hospitalière, c'est logique qu'on protège les gens. Il y a, y, a y a un truc rationnel, logique, il euh, y a une cohérence interne. Au, à, à, bon. euh, et en même temps, le fameux et en même temps, et en même temps, euh, c'est toujours en tension hospitalière euh, dans euh, les Outre-mer, oui, oui, oui. puisqu'il y a un sous-investissement récurrent dans la santé publique. Donc en fait, c'est juste qu'il euh, pourrait être actionné tout le temps, cet article. Non seulement... il ça laisse une, lar une large marge d'interprétation sur le, la, la tension hospitalière mais en plus je pense que la tension hospitalière elle sera forcément plus forte si on laisse d'abord circuler le variant dangereux euh, pour ensuite venir dire ben, puisqu'il est déjà chez vous, maintenant la tension hospitalière est à son comble et donc il va falloir euh, instaurer ah oui. les tests donc si on veut agir efficacement il faut agir en amont, donc il aurait fallu effectivement euh, mettre en place les tests dès lors que le variant circulait et non pas attendre qu'il y ait une tension hospitalière, donc euh, je, je pense que la, la rédaction est vraiment très malheureuse. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de discriminer les Outre-mer. Il ne faut pas tomber euh, non plus dans la victimisation à outrance, mais ce genre de rédaction laisse penser chez nous, en tout cas euh, à La Réunion et, et euh, pour en avoir parlé avec pas mal de camarades d'Outre-mer euh, chez eux également, que l'on est encore pointé du doigt comme mmh. étant ceux euh, qui vont euh, finalement répandre les, les variants dangereux sur le territoire hexagonal. Et on rappelle qu'il n'y a rien de prévu pour avoir un investissement massif dans l'hôpital public, partout dans le pays, et particulièrement dans les Outre-mer. Toujours donc, pas. Donc, donc du coup, c'est toujours en tension hospitalière. Que même là, quand il n'y a pas le Covid, c'est en tension hospitalière. C est, c est, donc c'est invraisemblable. On finira par les avoir. Hein. Euh, on finira par les avoir. Allez, à bientôt. Ciao.